Ce qui était intéressant dans ce que vous disiez, c'est que du coup on voit bien, hein, même ce matin, hein, c'était en filigrane, qu'il y a ce lien euh, euh, travail et santé, mais aussi il faut l'intégrer dans la question de la santé publique et euh, vous allez participer, là, du coup, on à faire une table ronde en disant, ben, on a parlé des salariés, mais il n'y a pas que la question des salariés. Les conduites addictives aussi, euh, ça peut conduire aussi euh, à l'isolement, voire, on a bien vu un peu avec le cas de ce matin, la perte d'emploi. Donc, euh, je demande à Malag Magali Cornier, euh, Noémie euh, Binet, de la Carsat de venir nous rejoindre. Ainsi qu'Emilia euh, Dina de l'emploi Et vous allez pouvoir nous éclairer plutôt sur les chiffres un peu sur la, euh, plus liés à la désinsertion professionnelle. Dites-nous tout sur par rapport au, euh, aux éléments, les données que l'on a euh, notamment euh, par rapport dé, à la désinsertion professionnelle. Donc okay. je continue. Oui. Euh, donc euh, comme on l'avait effectivement dit à plusieurs reprises, on sait de manière vraiment très euh, établie dans la littérature qu'une fois euh, au chômage, la prévalence des conduites addictives augmente de manière extrêmement forte, et ça pour euh, toutes les substances psychoactives. Néanmoins, euh, la question du coup, elle reste sur euh, est-ce que ces usages de substances apparaissent après la sortie de l'emploi, ou est-ce qu'elles ne pourraient pas bien sûr déjà préexister à la sortie de l'emploi, constituer un facteur de risque de sortie d'emploi et ensuite se majorer euh, une, fois, euh, euh, une fois sortie de l'emploi. Donc, ça, c'est une question importante parce que si c'est le cas, ça veut dire que l'action aussi sur la réduction euh, et la prévention dans les conduites, des conduites addictives, une, ça, ça serait un axe important euh, pour le maintien euh, dans l'emploi. Alors. Euh, nous, on a conduit une étude sur cette euh, thématique-là, en recherchant si l'usage de ces trois substances, donc là c'est alcool, tabac, cannabis, peut prédire à court terme euh, la, la sortie de l'emploi. Il y avait quelques études mais, qui montraient que sur, par exemple, 20 ans de suivi de carrière, euh, en fonction de la consommation d'alcool, vous avez un risque accru, euh, quand pour ceux qui ont des consommations plus élevées, de sortie d'emploi. Mais si on veut utiliser un peu ces données euh, quantifiées un peu comme outil aussi motivationnel pour favoriser les actions de prévention en maintien dans l'emploi, euh, à la fois sur le plan individuel et collectif, c'est vrai que se focaliser sur un risque à court terme, c'est beaucoup plus parlant et euh, plus significatif, d'autant plus compte tenu de, de la vie professionnelle qui, euh, qui est de plus en plus euh, comment dire euh, remaniée au cours de la carrière. Alors, dans cette analyse-là, il y a. Il y a à peu près 19 000 euh, volontaires de constance qui se sont inclus. Euh, la période d'inclusion, c'est de 2012 à 2016. Et on regarde leur risque de perte d'emploi à un an. Donc, ils sont tous en activité à l'inclusion. Et on recherche à savoir si c'est si une association euh, dans ce risque de perte d'emploi à un an en fonction des usages d'alcool, de tabac euh, et de cannabis. Alors, vous allez voir qu'on va ensuite... Regarder si ces associations peuvent euh, persister, y compris chez des travailleurs, voilà, c'est qui, euh, qui sont pourtant bien insérés dans l'emploi, qui ont un, un emploi stable, par exemple avec un contrat de travail plutôt en CDI, avec, une, avec aucune période de chômage dans les trois années qui précèdent l'évaluation, avec un niveau faible de stress au travail. On va, on va regarder si, malgré, euh, si même avec ces facteurs protecteurs-là, on retrouve un risque accru de sortie de l'emploi quand il y a ces usages de, de substances. Alors, ce que l'on observe comme résultat, vous voyez ici, euh, concernant l'alcool, toujours là, c'est les résultats basés sur l'évaluation du risque de trouble de l'usage de l'alcool avec l'échelle de, de l'OMS, le DIT. Dès qu'il y a un usage dangereux, donc c'est quand on a un score intermédiaire, c'est-à-dire on n'a pas un score à risque faible, mais juste un peu au-dessus, un score de 8 à 15, ça, ça, ça va assez vite, hein, d'avoir un score à 8 à l'audit, hein, dans un score intermédiaire, on a déjà un risque multiplié par 1,5 de perdre son travail dans l'année. Euh, et ce risque augmente euh, quand euh, le score à cette échelle, bien sûr, augmente. Pour le tabac, euh, on a effectivement euh, aussi des relations euh, entre l'intensité de la consommation de tabac et le risque de perte d'emploi. Et pour le cannabis, c'est très fort, y compris pour des consommations relativement euh, peu intenses. Par exemple, consommation une fois par un mois ou plus. Donc certains qualifieraient ça une fois par mois de consommation occasionnelle. On est sur un risque multiplié au moins par 2,5 de, de perte d'emploi dans l'année. Alors, ce qui est intéressant... Vous voyez que ces relations, elles sont... Ça, c'est la même chose, mais montré en graphique. Les relations, elles sont dose-dépendantes. Ça veut dire que plus l'intensité de la consommation augmente, plus le risque de perte d'emploi augmente. Il n'y a pas d'interaction entre les substances. Ça, ça veut dire que chacune de ces trois substances a un effet euh, sur le risque de perte d'emploi, indépendamment euh, des, des deux autres. Ça, je dis ça notamment concernant le tabac. Parce qu'on pourrait penser que le risque augmenté de perte d'emploi lié au tabac... C'est lié au fait que les gros fumeurs, les fumeurs euh, sont souvent co-addicts euh, de, de l'alcool et, et, et, et ou du cannabis, et c'est pour ça qu'on trouve cette association. Or, ce n'est pas le cas. Hein. Même en ajustant, en contrôlant sur les consommations d'alcool et de cannabis, on retrouve cet effet propre du tabac sur le risque de perte d'emploi dont on peut discuter. Et euh, ces associations-là, elles restent euh, euh, valides, euh, finalement, y compris chez des gens qui sont très bien protégés dans, le, dans leur statut professionnel et dans l'emploi. C'est-à-dire, y compris chez des gens, comme je vous disais, qui auraient un faible niveau de déséquilibre et de récompense, un bon niveau d'éducation, euh, un, niveau, un, un niveau de... enfin, qui travaille à temps plein, à, en CDI, avec pas de période de chômage antérieure, on retrouve quand même ces, ces associations-là. Alors on pourrait se dire oui, mais il y a un an, c'est très cool. ils savent qu'ils vont être euh, licenciés ou qu'ils vont quitter l'emploi. Donc ils ont déjà augmenté en fait en anticipation de leur consommation. Donc ça, pour ça, on a, on, a, on a vérifié ça et on a vérifié si ce risque persistait sur la sortie de l'emploi jusqu'à trois ans euh, après. Euh, après l'évaluation des conduites addictives. Donc euh, ça, euh, c'est un risque qui a plutôt tendance en fait, à se renforcer, c'est ce qu'on ce qu attendait, qu'à s'amoindrir. Qu donc, euh, donc voilà un peu pour ces résultats, euh, dont nous, on a, on, pour lesquels nous, on a tiré comme conclusion principale que même des niveaux modérés de consommation, que ce soit l dès l'usage à risque de l'alcool, dès le fait d'être petit fumeur, dès des consommations mensuelles de cannabis, on a des associations qui sont fortes avec le risque de, de perte d'emploi. Que, que ça se, ça se voit, euh, ça se confirme finalement, même quand on regarde des catégories sociodémographiques de manière un peu scindée, spécifique, et, euh, et donc tout le monde est potentiellement euh, concerné. C'est des résultats qui pourraient avoir un intérêt en santé publique et en santé au travail comme outil motivationnel un peu supplémentaire, euh, pour favoriser un peu la, le maintien dans l'emploi, la réduction des risques. un message un peu nouveau que les messages de risque sur la santé, en fait, des conduites addictives. Là, on est sur des risques euh, de, de, de perte d'emploi. Euh, et donc, euh, euh, c'est vrai que c'est des messages qui sont moins, moins véhiculés pour l'instant, moins répondus, peut-être plus mobilisateurs parfois, que les risques dont on sait que les risques sur la santé sont... sont tout le monde le sait, hein, que les conduites addictives, c'est toxique. Euh, et pourtant on sait que ça a peu d'effet hein, sur, évidemment, sur, le, sur la, la réduction des consommations sur l'inscription dans des, dans des, du patient dans un projet de, de réduction de, ou de, voilà, euh, voilà. Et, et puis bien sûr ça, ça, ça incite davantage à réduire, à tenter de réduire les consommations y compris même modérées sur le, dans le milieu professionnel voilà ce qu'on avait retrouvé ces données. Bon, merci. Merci. Euh, je redonne la parole à Magali euh, Cormier, qui est donc euh, de la CARSAT centre Val de Loire, qui est donc euh, plutôt sur l'aspect, pas prévention, mais la science action sociale. Et une de vos missions, c'est de travailler donc, sur, la, sur euh, le maintien en emploi et la désinsertion professionnelle. Et vous êtes venu accompagner... Euh, d'une assistante sociale et voir un petit peu par rapport à tout ce que l'on a dit ce matin, les données un peu quantitatives, on a parlé hein, de comment on a bien vu hein, que les conduites addictives quand on était loin de l'emploi en fait avaient tendance à augmenter et du coup quelles sont les actions quelles sont vos missions pour accompagner effectivement euh, tous ces individus qui ont des difficultés par rapport à ça euh, donc je suis Magali Cormier je vais faire son micro si vous m'entendez euh, pour deux raisons. Un, je parle trop fort pour parler dans un micro et deux, je tremble, hein, ce qui est sûrement un syndrome de manque. Euh, donc, je suis responsable du service social de la CARSAT. Euh, le service social de la CARSAT. A... Alors, justement, je disais que le micro, ça me... Ah, ça me faisait pas rêver. Et a priori, tout le monde m'entend. Euh, donc, on œuvre, on, on accompagne en fait les assurés du régime général autour de euh, quatre missions, dont deux sont particulièrement intéressantes sur la thématique du jour. Euh, on accompagne les assurés sur les thématiques d'accès aux soins, c'est-à-dire accompagner les personnes qui rencontrent une difficulté pour se soigner, pour pouvoir accéder aux soins dont elles ont besoin. Euh, c'est quelque chose qui est intéressant, notamment sur la thématique addiction, parce qu'on l'a vu, euh, il y a finalement euh, beaucoup de gens qui sont concernés par ces problématiques et qui n'accèdent pas aux soins, parce que c'est une démarche qui est difficile, euh, c'est une démarche euh, qui passe par euh, une démarche d'acceptation aussi euh, euh, par la personne de la difficulté qu'elle rencontre. Pas, ce ne sont pas les seuls freins qu'on lève et ce ne sont pas les seules thématiques de santé qu'on aborde avec les gens. Mais c'est vrai que sur l'addiction, euh, on a aussi euh, vocation à intervenir pour aider les gens euh, à aller vers le soin. Et puis deuxième mission d'importance sur le sujet d'aujourd'hui, c'est celle qui va consister à accompagner les assurés du régime général pour conserver leur emploi quand ils rencontrent une problématique de santé. Alors, on accompagne beaucoup de personnes qui rencontrent euh, des problématiques de santé, des maladies chroniques. Euh, et c'est vrai qu'on s'entoure, euh, dans notre accompagnement de l'expertise d'autres professionnels sur le territoire, euh, les médecins du travail, les assistantes sociales euh, des services de santé au travail, les CAP Emploi, euh, qui nous aident pour travailler avec l'employeur et avec le salarié sur un projet de maintien, alors ce qu'on appelle nous le maintien en emploi, et qui est un peu plus large que le maintien au poste de travail aménagé, qui peut passer par une reconversion professionnelle au sein de l'entreprise, mais qui peut aller jusqu'à une reconversion professionnelle en dehors de l'entreprise. Euh, J'en parlais ce midi pour le coup, euh, quand on a un maçon qui travaille dans une entreprise de maçonnerie où il y a trois postes de maçon et qu'il ne peut plus faire maçon, il y a peu de chances qu'on arrive à le maintenir dans son entreprise, et l'objectif c'est bien de l'accompagner aussi sur un, un projet de reconversion professionnelle. Alors c'est vrai qu'on accompagne tout type de problématiques de santé et on sait que sur certaines euh, thématiques, euh, il y a des, euh, des écueils particuliers. Et c'est pour ça que Noémie est venue avec moi, euh, Noémie qui a accompagné euh, des situations euh, où les personnes rencontraient des, des problématiques liées à l'addiction. Euh, parce qu'il euh, y a quand même euh, des accompagnements, des, des choses spécifiques. Euh, qu'on qu peut repérer euh, sur les thématiques addiction et euh, ça, ça va vraiment faire écho à, à ce que vous avez évoqué sur l'accompagnement du collectif sur euh, l'accompagnement aussi des perceptions, des préjugés euh, qui sont indispensables et sur le maintien d'un accompagnement euh, au long cours donc, je vais laisser Noémie euh, présenter la situation oui donc en, en fait euh, on a essayé quand même de trouver une situation où la liste était assez favorable mais c'est un petit peu complexe hein, on va le dire donc là, je vais vous présenter une situation euh, d'une personne que j'ai accompagnée euh, dans une perspective de maintien dans son entreprise. Mais vous allez voir qu'on euh, n'est pas sur une fin euh, forcément euh, attendue par rapport au sujet, parce qu'effectivement, c'est un maintien en emploi euh, raté. Voilà, c'est la vraie vie, on va dire. Euh, donc euh, je vais vous expliquer sa situation. Donc c'est un monsieur qui est âgé de 45 ans, euh, donc qui est en arrêt de travail depuis mars 2016. Donc vous voyez, il va en sortir tout juste là. Mars 2016, vous voyez un petit peu euh, la durée des choses. Et donc euh, son arrêt de travail au début euh, donc, est arrivé sur une tentative de suicide. C'est euh, son épouse qui l'a secouru. Euh, donc c'est un monsieur qui a trois enfants, dont deux adolescentes au domicile. Donc forcément, quand je suis intervenue au tout début, c'était dans une situation, on va dire, de crise. C'est un monsieur qui est chef d'équipe depuis 13 ans dans une entreprise du secteur des travaux publics. On va tomber un petit peu dans ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, C'est un monsieur euh, voilà, qui est amené euh, donc à faire des déplacements, à conduire euh, des engins de chantier. et euh, donc Il souffre d'une addiction à l'alcool euh, depuis euh, plus de 20 ans. Et euh, il a eu des périodes d'intoxication, des périodes euh, de sevrage, d'abstinence assez longue, mais avec un retour euh, sur, euh, à nouveau des intoxications. Donc il a été accompagné dans, un, dans notre service euh, à sa demande, euh, suite à une proposition d'une réunion d'information, c'est comme ça qu'on a été amené à le connaître. Bon, dans le cadre de l'accompagnement, ça a beaucoup été euh, beaucoup d'écoute, hein, de soutien, euh, parce qu'en fait c'était l'urgence principale qu'il puisse être écouté, et compris par rapport à sa situation. Donc c'est un monsieur qui a obtenu la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui a pu être un, un atout par la suite pour solliciter des interventions. Donc il a eu une longue période de soins, au bout de laquelle il a pu reprendre son travail à temps partiel thérapeutique à 50% de son activité. Il a pu augmenter son temps de travail à 80% durant une période assez longue. Et enfin, il a pu reprendre à temps plein. Donc, par rapport à ses traitements, son traitement médicamenteux par rapport à sa situation, la médecine du travail a élaboré un aménagement de poste avec des restrictions par rapport à la conduite d'engin, nécessairement, parce que ces substances étaient contre-indiquées. Et son périmètre de déplacement a été réduit avec un véhicule léger. Donc, ça a contraint de manière forte son activité. Euh, donc, au moment où son arrêt de travail a pris fin, euh, notre intervention aussi a pris fin parce que nous, nous intervenons pour les personnes en arrêt de travail et euh, ça n'est pas dans nos missions de maintenir l'accompagnement au-delà. Nous avons fait euh, le lien avec nos collègues et partenaires de Cap Emploi. Je sais pas si... Euh, c'est un partenaire qui est connu de, de tous. En tout cas, nous, on travaille beaucoup avec Cap Emploi, donc qui va là intervenir parce que le monsieur a la reconnaissance travailleur handicapé, c'est le, le critère. Au fil de sa reprise, le climat euh, dans l'entreprise s'est fortement dégradé parce qu'il euh, était compliqué pour l'entreprise de lui donner des missions compatibles avec ses restrictions, forcément, avec toutes les, les limitations qu'il avait. Euh, il était devenu moins efficient euh, pour l'entreprise, il y a eu une forte incompréhension de sa pathologie avec euh, des jugements de valeur et un perte de crédit par rapport à sa place de chef d'équipe auprès euh, des personnes qu'il dirigeait et euh, le climat a été euh, au fur et à mesure euh, insupportable au point qu'il a été à nouveau en, en arrêt de travail depuis juin de cette année, juin 2019. Et donc j'ai pu reprendre l'accompagnement euh, à ce moment-là. Il a vu la médecine du travail et euh, il va être, et là il est en cours d'inaptitude, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, euh, étant donné que son retour est maintenant euh, compromis par rapport au climat euh, qui pourrait même dégénérer maintenant, tellement on y est arrivé à, à, au terme de, de toute possibilité. Euh, donc euh, dans cette situation on repère euh, deux écueils euh, l'interruption de l'accompagnement euh, parce que effectivement, on a dû interrompre l'accompagnement par rapport à nos missions euh, et là on voit que l'employeur et le salarié se sont trouvés isolés et euh, n'ont pas pu être soutenus dans ce cadre et, et on voit combien l'employeur et le collectif de travail euh, ont besoin de, de ce soutien et on n'a pas pu euh, il n'a pas pu leur être offert et euh, ça met en évidence deux nécessités, euh, la nécessité d'un référent, si possible, sur euh, le long terme pour euh, la personne et l'entreprise, et aussi la nécessité d'accompagner le collectif de travail, euh, parce que là, ça n'a pas pu être euh, effectué. Je voulais simplement noter euh, que, parallèlement à tout ça, j'ai pu accompagner son épouse, parce que c'est un monsieur qui ne vit pas seul, il y a une famille qui a été euh, détruite. Euh, son épouse a également euh, été en arrêt de travail parce qu'elle n'a pas supporté la situation. Elle euh, elle est en arrêt, elle a été en arrêt à compter de mars 2018 et elle est toujours aujourd'hui en temps partiel thérapeutique. Voilà, donc, euh, je voulais souligner aussi l'importance, qu'on n'a peut-être pas autant abordé que ça, d'accompagner également l'entourage. Parce que euh, c'est une ressource indispensable aussi dans ce type de situation et à quel point ça peut avoir un impact fort euh, euh, bah, sur l'ensemble des personnes de la famille et même au-delà. Voilà, c'était pas très glorieux, mon affaire. Mais <rire> c'est la vraie vie. Sur la notion de référent, euh, c'est vrai que c'est quelque chose euh, que vous avez souligné aussi. Et je crois qu'on retrouve euh, sur... Euh d'autres types de pathologies, c'est-à-dire que quand on laisse euh, un salarié et un employeur sur une situation qu'on pense euh, possible, mais qui peut, je pense notamment à des maladies chroniques évolutives, où la situation de santé peut évoluer, euh, et euh, où le poste qui a été aménagé peut devenir beaucoup moins adapté d'un seul coup... Euh, Enfin, voilà, je pense à sclérose en plaques, à des poussées qui peuvent faire que l'état de santé se dégrade et que le poste n'est plus adapté. Et en ça, je pense que salariés et employeurs ont besoin d'avoir des référents au long cours vers lesquels ils puissent retourner pour pouvoir accompagner. Alors il y a à la fois ce collectif de travail, mais c'est vrai aussi ce collectif de travail dans toutes les pathologies. Euh, parce que euh, ce qu'on disait ce matin sur le fait d'aménager le poste de travail avec euh, une organisation qui consiste à redonner les tâches que la personne ne peut plus faire au collectif de travail. Et la manière dont ça va être perçu et reçu euh, est très liée à la manière dont le collectif a été accompagné sur la réintégration du, du collègue en fait. Et c'est vrai que je sais que la RAC est positionnée aussi sur ces sujets. C'est le cas aussi des services de santé au travail. Et c'est important, cet accompagnement-là, au long cours, des employeurs et des salariés. Parce que c'est beaucoup, de... beaucoup de maltraitance faite au collectif de travail. Euh... Y compris de ne pas réussir à maintenir un salarié, c'est satisfaisant pour personne. C'est généralement une équipe qui souffre. Euh... Parce que je crois que sur la thématique addiction, euh... on peut tous se poser la question de comment quel regard on a euh, sur les pathologies liées aux addictions. Et je pense que tous, on peut se poser ces questions-là, vraiment. Et moi, je suis assistante sociale à la CARSAT, mais je peux vraiment me poser ces questions-là. Euh, et, et, et en ça, l'accompagnement, il est indispensable. Et mettre les mots... Parce que je crois que quand on se dit... Quand on a un regard négatif sur les pathologies liées aux addictions, euh, et qu'on qu se regarde un peu, on se dit, non, je ne devrais pas faire ça. Et je pense que c'est vrai pour tout le monde, en fait mais à condition qu'on le verbalise et qu'on l'accompagne. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que par rapport à même à votre témoignage qui était très illustrant, pour le coup, par rapport à ce qu'on disait ce matin, hein, cette nécessité hein, de médiation, moi je ne sais pas si c'est référent, mais plutôt quelqu'un qui vient remettre le dialogue entre euh, l'employeur, le salarié, le collectif, pour dire mais pourquoi on est là, et qu'à un moment, est ce qu'on disait... Hein, peu importe qu'on soit sur euh, la question d'une maladie chronique et évolutive, un problème d'addiction, un problème à un moment euh, personnel de divorce, à un moment, on ne peut pas être des machines, et on a ce mythe au niveau de la gestion, qu'on a tous une performance stable, et qu'il faut qu'on arrive à, à prendre conscience euh, euh, de ça. Je trouve que c'est important, et la question aussi, moi, derrière, hein, parce que vous disiez, ben, on n'a plus pu prendre le relais, ce n'était plus nos missions. C'est la question au niveau des plus près des territoires, au plus près des entreprises, sur la question du partenariat. Comment nous tous ensemble, tout ce qu'on est, un préventeur, acteurs, relais, on peut être en appui à tous ces acteurs-là. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire par rapport à ça. Et tu parles de, de médiation et de remettre du dialogue. Et je dirais même, nous, dans la thématique qui nous intéresse, qui est celle de l'arrêt de travail, c'est même faire en sorte que le dialogue ne soit jamais rompu, qui est vraiment un sujet d'importance entre employeurs et salariés dans le cadre d'un arrêt de travail, on a des, des employeurs qui, pour le coup, ont des actions qui permettent de garder le contact pendant l'arrêt de travail, quel que soit le sujet de l'arrêt de travail. Et puis, des employeurs qui sont aussi dans une inquiétude de comment ça va être reçu par le salarié. C'est jamais une mauvaise idée. Et nous, on accompagne toujours les salariés et les employeurs à garder le contact pendant l'arrêt de travail. Parce que quand on a rompu le contact pendant 6 mois ou 8 mois ou 1 an d'arrêt, c'est beaucoup plus difficile de se réentendre, en fait. Merci euh, Emilia Tina, euh, vous avez aussi dans le cadre de l'Empa euh, une expérimentation à nous euh, présenter. Je vous laisse... Euh... Oui, vous pouvez vous rasseoir parce que du coup, oui, mais restez dans le coin parce qu'il y aura peut-être des questions pour vous derrière. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je voulais vous présenter un cas que j'ai suivi au XAPA en entretien médical. En euh, entretien médical, il a été suivi aussi en entretien psychologique et social. Euh, la personne était dépistée avec un trouble lié à l'usage d'alcool et avec un symptôme de dépendance physique. Son dépistage était tardif, plus de 10 ans. Non, non, ils ont agrandi l'image. D'accord. C'est moi qui ai arrondi l'image. Euh, le dépistage était tardif, après plus de dix ans, après les premiers dommage. il y a eu des dommages sur la santé, sociaux et professionnels. Donc, monsieur, il avait 55 ans, qu'il a commencé son suivi chez nous. Il était adressé pour une évaluation médicale par son médecin traitant qui abordait le thème des soins addictos. sa première démarche de soins, donc il était à la première démarche. Au niveau des relations sociales, il était en activité professionnelle en CDI depuis deux ans. Auparavant, il, est, il a eu des postes en intérim, il était manutentionnaire, il utilisait des engins. Il, euh, il avait des difficultés à gérer ses dépenses, se retrouvant enfin avec des fins de mois difficiles. Il, était, euh, il avait la sécurité sociale, une précarité du logement des loisirs et des petits services aux autres. Au niveau des relations sociales assez pauvres, facilité par la consommation d'alcool, il était célibataire avec deux enfants et un éloignement familial. Il avait déjà des antécédents juridiques. Le permis auto-retiré trois fois pour alcoolémie au volant. Au niveau des relations médicales, le début de la consommation, c'était à 17 ans, avec une consommation régulière tout de suite, puis une augmentation progressive. La consommation actuelle, est, euh, donc, euh, il y a un an, c'était de 14 heures par jour, donc euh, moitié bouteille d'alcool fort, donc une consommation assez importante. Sa consommation était au domicile, en solitaire ou festif avec ses connaissances. Il y a eu plusieurs périodes d'abstinence afin de récupérer son permis à retour. Il y avait un syndrome de dépendance physique. Il y a eu des tremblements de CO constatés aussi sur la vie du travail. Le rôle de l'alcool, c'était l'endormissement. Il y a eu des dommages. Un coma éthylique à 3 grammes en 2009. Passage multiple aux urgences pour des douleurs abdominales. Des un syndrome vertigineux. Au niveau des antécédents médicaux, un tabagiste, c'est vrai en 2016, après 40 ans de tabagisme, soit 80 paquets par an, il y avait des lésions éphylothémateuses, les suivis ambulatoires avec un pneumologue qui se déroulaient au parcours de soins. Au niveau d'évaluation psychologique, euh, une morale assez dépressive, anxiété, insomnie. Donc... Euh, Le suivi, on l'a commencé en euh, novembre 2018. Si je... Je l'objectif du patient, c'était euh, arrêter l'alcool, mais c'était surtout l'objectif du médecin qu'il adressé. Donc, quand il est venu, il était dans un stade de précontemplation. Ça veut dire que la personne n'a pas pris encore conscience qu'elle a un problème avec l'alcool, donc n'a pas idée d'échanger. Elle ne va pas prendre d'elle-même le rendez-vous, ne va pas avoir un changement durable si la pression extérieure diminue. Il était déjà sous benzodiazépine et somnifère. Lors du premier entretien, notion de psychoéducation a été dispensée au regard des notions d'ouverture standard, l'alcoolémie estimée, une hypertension sévère non connue et découverte, la prise en charge est proposée. J'ai lui fait une orientation vers son prise en charge psychologique en accompagnement par l'éducatrice spécialisée d'auxaban. L'évolution pendant le suivi il y a une fluctuation du syndrome anxio-dépressif avec nécessité d'une hospitalisation, mais sous traitement anxiolytique, antidépresseur et traitement anti addictologique. Il y a une diminution nette de la consommation d'alcool avec amélioration de l'humeur. Qui a permis une reprise des travail partiel, mais la découverte de mes usages de benzodiazépine et les troubles cognitifs. Donc, euh, il y a eu la découverte de mes usages, puis il y a eu de nouveau un arrêt de travail euh, complet euh, que je lui proposais euh, en connaissant ces tensions professionnelles qu'il vivait et pour lui proposer une prise en charge approchée. Le patient il a refusé. Le médecin de travail le suivait à cet moment et l'a mis en inaptitude. Un mois plus tard, il était licencié pour inaptitude. Au final, retour à la précarité professionnelle associée avec une précarité locative, des vulnérabilités psychologiques, syndrome de dépendance à l'alcool, troubles amnésiques liés à l'utilisation de benzodiazépines. Les éléments marquants qui pourraient nous alerter les dommages délictuels, perte de permis à route à plusieurs reprises pour conduite sous l'emprise d'alcool, dommages sur la santé, coma éthique, l'anxiété, l'humeur dépressive, troubles du sommeil, usage de benzodiazépine et des dommages sociaux professionnel, difficultés financières, des antécédents de précarité dans l'emploi, l'absence d'évolution professionnelle pour une personne qui avait 55 ans. Comment on aurait pu s'y prendre Ne pas culpabiliser le patient, ne pas juger, agir en amont par un dépistage précoce, dosage à risque, prévenir l'usage nocif et la dépendance, la complication. Ne pas attendre la crise pour agir devant une personne en difficulté avec l'alcool. On peut proposer des questionnaires euh, lors des visites au service de santé au travail. Il y aurait peut-être une dizaine d'années avant son coma que cet usage aurait pu être dépisté par ce questionnaire. On peut faire l'anamnèse avec l'historique de consommation, les dommages et les risques. On peut travailler sur la prise de conscience, aider à la motivation et l'engagement dans les soins. Prévenir les dommages sur la santé, les troubles neurologiques, les addictions associées. Le tabagisme avec des lésions d'infysm, des poussées hypertensives, la dépression, les troubles anxieux, les troubles de sommeil induits par l'usage d'alcool, plus de benzodiazépines, et le dommage professionnel, les retards, les absences, les erreurs, les tensions, les licenciements, et de nouveau la précarité professionnelle. Prévenir la décompensation de l'humeur, afin d'éviter l'arrêt du travail prolongé, proposer une prise en charge psychologique avec un psychologue du travail, proposer la prise en charge sociale, travailler sur le budget, les dépenses autour de l'alcool, la précarité locative, protéger la personne dans son emploi et prévenir la perte, former à la dictologie la structure de la médecine du travail, sensibiliser les encadrants, les employeurs, des actions de prévention communes entre les SAP et les services de santé au travail. C'est concerter, Ne pas hésiter à demander l'avis du spécialiste. Orienter tôt vers un service d'addictologie, c'est mieux. Trop adresser que pas du tout. Travailler en réseau, connaître les partenaires et la prise en charge possible. Se rencontrer dans des staffs communes, réunions, stages de formation. On s'enteste tous ensemble sur le cas d'un patient de décision en concertation avec le service spécialisé. Nous aurions pu poser ces questions en 2009. Et je vais vous faire passer le questionnaire. Questionnaire de dépistage précoce craft. Êtes-vous déjà monté dans un véhicule conduit par quelqu'un, y compris vous, qui avait bu ou qui était défoncé? Donc, si on aurait fait ce questionnaire en 2009, sa réponse, c'était oui, il avait déjà perdu son permis trois fois. Utilisez-vous de l'alcool ou d'autres drogues pour vous détendre, pour vous sentir mieux ou pour tenir le coup? Oui. Pour gérer son stress, pour s'endormir? Vous, vous êtes-il déjà arrivé d'oublier ce, qu ce que vous avez fait sous l'intérêt de l'alcool ou d'autres drogues Oui, il y a une perte de connaissance avec une amnésie de la soirée en 2009. Consommez-vous de l'alcool ou d'autres drogues quand vous êtes seul Oui, il boit chez lui. Avez-vous déjà eu des problèmes en consommant de l'alcool ou d'autres drogues Il y a eu des problèmes professionnels, judiciaires et sur la santé vos amis ou votre famille ont-ils déjà dit que vous devrez réduire votre consommation d'alcool ou d'autres drogues Je n'ai pas la réponse ici. Mais au total, il y a cinq réponses positives. Je m'excuse. Et au-delà des deux réponses, on a une consommation nocive. Donc une consommation qui aurait pu être dépistée en 2009. Il y a aussi les questionnaires audits. Quelle est la fréquence de sa consommation d'alcool, au minimum quatre fois dans la semaine Combien de verres contenant de l'alcool il consommait sur un jour journaitique 10 ou plus Il consommait 14 verres. Avec quelle fréquence il pouvait 6 verres ou davantage lors d'une occasion particulière Peut-être au minimum une fois par semaine Et on a encore quelques questions et au total, on aurait au minimum un score de 11 points et au-delà des 12, on est dans une dépendance probable. Donc s'il si aurait répondu à ce questionnaire en 2009, probablement son score dépassait sûrement les 12 points et on aurait pu savoir qu'il est dans une dépendance déjà. Donc la prévention, comme c'était déjà dit, on le fait quand il y a un usage à risque ou un usage nocif et pas quand il y a la dépendance. Je vous remercie.